On est en pleine crise, crise énergétique, crise alimentaire. Euh, les gens sont hyper inquiets vis-à-vis -vis de l'avenir. On a vécu un été terrible, à la fois sur la sécheresse, à la fois sur toute la problématique de l'eau. Il y a certains villages en France, par exemple, qui n'avaient plus accès à l'eau potable. Et là, on a un discours en disant, écoutez, euh, l'Europe est là pour protéger, mais il n'y a pas de solution à la clé on est encore sur on va augmenter la croissance on est encore on va augmenter les accords de libre-échange et on sait que c'est en contradiction avec euh, toute la lutte sur le climat sur même sur l'énergie on parle du plafonnement des prix de l'énergie elle annonce une somme qui normalement euh, serait récupérée sur les les entreprises qui font énormément de profits suite à la crise mais euh, comment euh, comment ça va être réparti au niveau des États membres Que vont faire les États membres Est-ce qu'ils vont les répartir sur les ménages euh, les plus vulnérables Donc, pour moi, c'est à côté. On fonctionne comme avant. On n'est pas du tout sur comment on va faire ensemble en Europe pour régler ou essayer de régler, un, le fait qu'on consomme moins, parce que ça passe toujours par moins de consommer de l'énergie, que l'énergie, on soit complètement indépendant des Russes, il n'y a pas de réponse précise là-dessus. Et puis, il y a des États qui sont très différents en Europe. Il y en a qui sont très dépendants du gaz. Est-ce qu'il va y avoir une solidarité européenne pour les aider à passer ce cap? Mais est-ce que c'est un cap ou est-ce que définitivement, on va sortir des énergies fossiles? Il faut avoir une souveraineté européenne énergétique. Il faut avoir une souveraineté européenne alimentaire aussi. Les gens sont très inquiets, ils peuvent plus payer leur facture. Comment on va les aider pour payer leur facture C'est des questions auxquelles la présidente de la Commission n'a pas répondu.